Au départ j'avais très très mal au dos, je ne pouvais plus rester assise sur une chaise, je ne pouvais plus dormir, donc euh, j'avais vraiment une vie assez euh, difficile. Et donc j'ai découvert le Feldenkrais. et au bout de la troisième séance, eh ben, j'ai pu recommencer à dormir et à plus avoir mal au dos. Même si ce n'était pas pendant longtemps, eh ben, déjà c'était pour moi une victoire donc que j'ai continué pour ça. Bah, C'est vrai que ça m'a changé la vie. <rire> C'est vrai parce qu'on bah, peut ressortir avec mon mari, on peut faire plein de choses, en aller fait. euh, marcher. J'avais tellement mal au dos et je ne pouvais pas rester couchée, je ne pouvais pas faire les mouvements, donc j'ai beaucoup fait avec, euh, par l'imagination. Euh, je me mets allongée, je refais ma séance de Feldenkrais. J'imagine que je respire à l'endroit où j'ai mal. Et, et du coup, la douleur, euh, au bout d'un moment, disparaît. Et donc, du coup, ça m'a apporté énormément, en fait. Maintenant, je monte les escaliers, je vais marcher, je, je le pratique, en fait, euh, tout le temps. Je, je, je m'imagine en train de marcher mon squelette, donc, du coup, ça change ma posture. Et bien, du coup, j'ai plus aucune douleur. Euh, je m'assois sur une chaise, je peux retourner au restaurant, je peux, je peux vivre, en fait. Et maintenant, je travaille, je garde des enfants. Et... C'est pas facile, mais j'y arrive. Je refais une petite séance de Feldenkrais et voilà. Plus de douleur. J'arrive à les gérer avec, euh, en imagination. Donc voilà. Enfin, je peux faire plein de choses. Je peux revivre en fait. Et tout ça en 5 ans. 5 ans de pratique de, de la méthode Feldenkrais. Donc voilà. Je le recommande à tout le monde. <rire>